Kilomètre par kilomètre pour check-vous. Rivez, trapé sourire, orgueur en nous. Pas très conscient, décalé, c'est aussi indifférent. Entre nous on vibe, et ça évitant. Tout, tout, tout, tout. Oh, J'ai passé tellement de temps, waouh. Cap pour suivre avant nous sans faire nous mal. Fall in love, baby, ou savent, ça, ça passe si grave. C'est qu'on poésie, à dans la vie. On dénomme, à contrer pour point plaisir. On s'est l'envie, en envie. au oui, oh sérieux est-ce douce en douceur est en ça, mais en vécu ou On amoué, amoué, amoué t'es vous amoué, amoué, amoué t'es vous show me love si entre nous ça vrai. En paix pas cher chez l'ité Duvant à N'a-t-il moins de tout tout moins confiance à Même genre quelqu'un veut confiance dans ça Ensemble nous tellement pi fort pis la d'accord suffer uh -huh. Before Si entre nous ça vaut, montrez-moi ici.